Ils sont partout, ils nous obsèdent, on les trie, on les classe, on les enfouit, on les transforme ou encore on en fait de l'art. Les déchets. De la première poubelle au bac de recyclage en passant par le compost, la manière dont les sociétés ont pris en charge les déchets a permis de définir des politiques urbaines et sociales. Au 21e siècle, on va encore plus loin. On voit ça et là apparaître le concept du zéro déchet. On encourage les consommateurs à apporter leur propre contenant chez leurs marchands et on se fait un devoir de jeter le moins possible. Écologiquement, c'est plus responsable. Pourquoi? Parce qu'un peu partout dans le monde, les dépotoirs, les déchetteries débordent, le plastique a envahi les océans, la pollution est devenue ordinaire et on déploie des techniques de plus en plus ingénieuses pour se débarrasser de ces ordures. Le problème des déchets semble une question bien ancrée dans notre époque contemporaine, et pourtant, depuis les premières civilisations, la question de la gestion des ordures s'est posée. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la gestion des déchets. La nature s'est longtemps chargée de faire disparaître les ordures. Quand on ne brûlait pas, on enfouissait, on compostait ou on s'en servait pour faire de la nourriture aux animaux. Seulement voilà, avec l'extension des villes et l'augmentation de la population sous l'Antiquité, il a fallu mettre en place des systèmes de gestion des ordures. Si l'image des villes antiques a longtemps été celle de villes propres, il faut nuancer un peu. Athènes n'adopte un système d'évacuation des ordures qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs vont mettre en place un système d'enlèvement des ordures, essentiellement composé de restes alimentaires, de vieux vêtements et de débris de poterie. De leur côté, les Romains créent des fosses en dehors de la ville où les habitants déposent leurs ordures et les restes d'animaux sacrifiés. On peut aussi, à cette époque, abandonner les rebuts dans des vases en terre cuite ou des récipients en pierre au pied des immeubles. On comprend bien vite que ce qui se trouve dans ces pots peut être utile. Ainsi, des boueux se chargent de vidanger ces récipients, ce sont les ancêtres des éboueurs. Les paysans ont ensuite la possibilité de récupérer ces ordures qu'ils considèrent comme une manne. Ils les épandent sur leurs champs afin de les fertiliser. Dès l'époque antique, c'est l'idée de redonner une fonction à une matière qu'on a laissée de côté. Avançons un peu dans l'histoire. Le Moyen Âge connaîtra un essor des déchets assez spectaculaire, détritus alimentaires, excréments, eaux boue. À Londres, on évalue que les habitants produisent plus de 50 tonnes d'excréments par jour. L'insalubrité des villes médiévales se voit dans le nom que l'on a donné à certaines rues. Par exemple, à Rouen, on retrouve la rue Salle ou rue du Bourbier. Au 14e siècle, à Londres, Sherborne Lane, dans l'Est, est mieux connue sous le nom de Shitburn Lane. Shit, ouais, comme dans shit, shit, shit, oui, vous avez compris. Les monarques qui se succèdent essaient tant bien que mal de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais ils se heurtent aux mauvaises volontés des riverains et les villes seront insalubres pendant des siècles. Les habitants des cités, davantage préoccupés par leur survie et ne croyant pas que les déchets puissent être une cause de pandémie, ne se soucient pas tous de l'insalubrité de leur ville. On se sert alors de cochons qui font office des boueurs pour manger les détritus. En cas de famine, ils sont toujours les premiers qui seront sacrifiés pour la survie des populations urbaines. Hum, ouais, un cochon déchets. Allez, c'est pour tout le monde, qui en veut? Ce manque d'hygiène et cette insalubrité vont contribuer à la propagation d'épidémies qui vont s'étendre à toute l'Europe. Ce n'est pas pour rien que la peste noire est particulièrement meurtrière. Elle fera entre 25 et 45 millions de victimes en Europe, entre 1346 et 1353. Ça va prendre beaucoup de temps pour que les choses évoluent. En fait, il va falloir une lente prise de conscience qui font que les déchets sont de mieux en mieux gérés. Le terme « déchet » d'ailleurs vient de « déchoir », c'est-à-dire qu'il n'a plus d'utilité et il va apparaître environ au 17 e siècle. D'ailleurs, tout au long des 17e et 18e siècles, les bouchers parisiens, pour ne prendre qu'un exemple, abattent eux-mêmes les bêtes qu'ils achètent sur les marchés aux bestiaux. La mise à mort se fait dans des pièces appelées tueries, généralement situées à proximité de la boutique. La présence de nombreuses tueries au cœur de la capitale française est à l'origine de graves nuisances pour la population, puanteurs, saletés dans les rues environnantes tout comme la fonte des suies qui représente un risque élevé d'incendie. Au XVIIIe siècle, on assiste au développement de l'hygiène en ville. Toujours à Paris, de nombreux déchets continuent à être évacués par le biais du « tout à la rue », en rejoignant péniblement la scène qu'ils transforme à certains endroits en un véritable cloaque. Les scientifiques et médecins de l'époque s'inquiètent du rejet des déchets insalubres et des vapeurs nocives qui imprègnent les rues de la ville et risquent de corrompre les réserves de nourriture. En conséquence, il faut inventer des techniques inédites. Ça passe par 1: le pavage des rues qui facilite le lavage et 2, la circulation, la circulation de l'air et la circulation des hommes. Il faut bouger, il faut que tout ça prenne du mouvement. À Paris, à la veille de la Révolution française, la première loi concernant l'organisation du nettoyage des rues et des places dans toute la France est promulguée. Les riverains sont une fois de plus mis à contribution afin d'aider au nettoiement et à l'évacuation des immondices. Se développent alors de nouvelles anxiétés. Le registre olfactif se raffine, les exhalaisons excrémentielles, la putréfaction des cadavres, les charognes et autres produits fermentés, autrefois tolérés, sont maintenant associés au danger. L'insalubrité qualifiée de pathologie urbaine est désignée comme responsable du dérèglement de la santé. Les cadavres ou ce qu'il en reste infestent aussi les eaux de la Seine, quand ce ne sont pas des corps de personnes homicidées, ce sont des fœtus ou des restes de corps disséqués à la sauvette par les étudiants en médecine, ainsi que l'attestent les rapports des médecins légistes. Déplaçons-nous ici au Canada. Le 5 mai 1779, Valentin Jotard écrit dans la Gazette littéraire de Montréal « Je compare notre ville à une étable entourée de fumier et de vilénie. Il n'est pas possible de marcher sur le port sans se bouser jusqu'aux oreilles du soulier. Il n'est point besoin d'échelle pour escalader les murs, puisqu'il est très aisé d'y pénétrer sur les monceaux de fumier et il est nécessaire de se munir de bottes pour se promener le long du port et ce n'est pas une petite dépense. » Ce n'est qu'à partir des années 1840 que débute la construction d'un système d'égout à Montréal. Il arrive ainsi ponctuellement que l'on mobilise des tombereaux pour l'enlèvement des fumiers, boues et déchets que l'on jette ensuite dans le fleuve Saint-Laurent, à Québec, à Montréal ou encore aux Trois-Rivières, comme on dit à l'époque. Au 19e siècle, les choses évoluent. Victor Hugo rappelle qu'il ne s'agit pas ici d'une matière inutile. Je cite ces tas d'ordures du coin des bornes, ces tombereaux debout chaotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fanges souterraines que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est C'est de la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie. Le courant hygiéniste au 19 e siècle va tout changer. On veut désentasser les populations, par l'air, par la mobilité, bref, il faut que tout bouge, mais encore plus vite qu'au 18 XVIIIe siècle. Toujours au 19e siècle, une figure qui existait déjà auparavant prend de l'importance dans la gestion des déchets, le chiffonnier. Il parcourt les rues, lanterne à la main, hôte sur le dos, fouillant et piquant les tas d'ordures avec son crochet à la recherche de mille trésors insignifiants pour le commun des mortels, mais qui entre ses mains, une fois triés, stockés, transformés, vont retourner à l'industrie du bon marché ou encore au commerce de luxe. Les chiffonniers sont indispensables. Chacun a son territoire et on doit respecter les règles et la hiérarchie. Il s'agit souvent de migrants des campagnes. Avec un grand sac, ils ramassent ce qu'ils trouvent. Mais ils ne ramassent pas uniquement des chiffons. Bon, c'est vrai, oui, ils ramassent des chiffons qui servent à faire la pâte à papier avant qu'on apprenne à faire du papier avec du bois. Deuxième chose, des os. Ben oui, des os. On en fait des peignes, des manches des montagnes, des bougies ou encore du beurre économique. Si les conditions de vie de ces glaneurs des déchets restent précaires et difficiles, il n'en reste pas moins que le chiffonnage offre des possibilités d'abasser un. Petit pécule. Les chiffonniers sont bientôt concurrencés par l'invention de la poubelle à la fin du 19e siècle. Le 7 mars 1884, sous la Troisième République, le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, signe un arrêté préfectoral relatif à l'enlèvement des ordures ménagères pour lutter contre l'entassement des déchets dans les rues de la région parisienne. Cet arrêté oblige les propriétaires parisiens à fournir à chacun de leurs locataires un récipient destiné à leurs ordures ménagères. On impose la mise en boîte des ordures dans de lourdes boîtes en zinc. Poubelle a réussi à l'imposer parce que Louis Pasteur est passé avant. Il y a une sensibilité nouvelle face aux immondices dans les rues. Marcel Pagnol raconte dans La gloire de mon père, et je cite, « Qu'à cette époque, les microbes étaient tout neufs, puisque le grand Pasteur venait à peine de les inventer. On assiste dans un premier temps à de fortes résistances de la part des propriétaires d'immeubles qui doivent les acheter, donc les grands contenants zinc, mais aussi dans un second temps des concierges qui sont contraints de se réveiller plus tôt pour les sortir, car elles ne peuvent être sorties que 15 minutes avant la collecte. En agissant de la sorte, on veut empêcher les chiffonniers de s'exercer. Les chiffonniers deviennent tout d'un coup extrêmement défendus par la population parisienne et par tous les partis politiques en ce qu'ils rendent des services fondamentaux à la nation. L'arrêté sera modifié afin que les chiffonniers puissent continuer à fouiller dans l'état d'ordure. À l'époque de Poubelle, on veut imposer le tri. Il fallait, selon le préfet Poubelle, trois poubelles. Premièrement une pour les produits putrécibles, une deuxième pour les cartons et les papiers, et une troisième pour les verres. Mais poubelle n'arrive cependant pas à faire adopter cette dernière mesure. La collecte des ordures, leur traitement et l'assainissement des villes ont permis d'esquisser à la fin du 19e siècle des villes plus salubres, plus propres et finalement plus belles et agréables. Le 20e siècle s'ouvre alors sur un espoir de voir enfin les aires urbaines ne plus être gâchées par les immondices. Une des grandes questions va cependant toujours être les décharges, il y en a toujours eu. La voirie a longtemps servi à évacuer les immondices, puis on l'a déversé à la lisière des villes, et plus les villes grossissaient, plus il a fallu éloigner les décharges. On assiste ainsi à une augmentation des ordures. On jette dix fois plus de déchets qu'il y a cent ans. On jette deux fois plus qu'il y a 40 ans. On assiste à une évolution exponentielle de la production de nos déchets les ordures ménagères notamment. La surconsommation, qui est notamment causée par l'obsolescence programmée, amène elle aussi son lot de déchets. Les nouvelles déchetteries sont aujourd'hui dans les pays du Tiers-Monde ou encore dans les océans. Chaque année, on jette 250 millions de tonnes de plastique. 6,4 millions de tonnes de déchets sont jetées dans les océans chaque année. Plus que jamais, la gestion des déchets est au cœur de nos sociétés et j'ai envie de dire que c'est pas fini. Mais pour cette capsule ici, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez ben pas à vous abonner à la chaîne. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine.